Ouais, un bistrot. On va pouvoir faire la teuf. Oh là là, on se calme. Mêlez-vous de ce qui vous regarde. Eh, salut J'ai repéré un coin, là, à Champignons. Il y a même des cèpes. Donne-moi ta thune et il est à toi. Tenez, voilà tout ce que j'ai. Il est à 10 mètres à gauche. Sans déconner. C'est comme ça qu'a commencé Elon Musk. Non, Mais bon, il faut en ramasser quand même. Hein. Bon, Allez. Après ce dur labeur, on va pouvoir enfin, euh... Hein Ah bah y'a rien. Putain mais c'est quoi ces bistrots de merde Ça sert à quoi d'arnaquer les gens si on peut pas boire un coup après Franchement... Euh... Ici, hein sur le balcon. Où ça Ouais, ils planquaient là-bas. Je vous en prie, prenez ce mousquet laser et aidez-nous. Allez, vivons heureux, vivons cachés. Putain, mais qu'est-ce que c'est que cette équipe de bras cassés J'espère qu'ils vont nous aider là, à construire ce truc. Putain, les voleurs de bière. Faudra qu'on aille les voir, ceux-là. Je m'envole vers le paradis. Le paradis est à moi. Je ne sais pas qui vous êtes, mais vous tombez à pic. Preston Garvey, des miliciens ah. du Commonwealth. On cherche une bande d'abrutis pour construire une gimbarde géante. J'ai bien peur que vous les ayez devant un vous. Un chien. Il n'y a plus que moi désormais. Et comme vous pouvez le voir, on est dans une situation peu enviable. Ouais, sans rien à boire, c'est sûr. Dans le vous êtes combien Il y a un mois, on était 20. Hier, 8. Ouais, on, on peut baisser la radio là, on s'entend pas. D'abord, il y a eu les ghouls à Lexington. Et maintenant, est... on est les gentils. Merci. Attention. Ça fait plaisir de rencontrer quelqu'un qui se préoccupe des autres. Oui, on est des humanistes. Bref, on pensait pouvoir s'installer à Concorde. Mais ces pillards nous ont prouvé le contraire. Mais on a encore une idée. Une idée, c'est mieux que rien. Jess, expliquez-moi. Il y a un vertiptère qui s'est écrasé sur le toit. Un vieux Attention. modèle qui date d'avant la guerre. Vous l'avez peut-être aperçu bon Apparemment... Un de ces passagers a laissé un truc pas piqué des hannetons. Je parle d'une authentique armure assistée T-45. Modèle ouais, de... avec ça, ils vont me prendre. Pour Guignol. <rire> Je m'en doutais. Ouais, une excellente protection. Avec un bonus non négligeable. Ouais, ils tirent peut-être pas sur Guignol. Vous aurez la force d'arracher le minigun du vertipter. Et là, du coup, pour les pillards, c'est un aller simple pour l'enfer. Vous pigez Ouais, je pige. Tu crois que je suis bête Vous allez avoir besoin d'un réacteur à fusion standard avant-guerre. C'est une batterie longue durée, si vous voulez. Mais nucléaire. Ouais. Du genre qu'utilisaient l'armée et certaines sociétés privées dans le temps. Ouais, on s'en occupe pendant que ton pote reste à rien foutre. Excellent. Peut-être que la chance est en train de tourner. Une fois que vous aurez branché le réacteur oui. sur l'armure assistée en et que vous aurez récupéré le minigun, ouais. montrez aux pillards qu'ils ont fait l'erreur de leur vie. Ouais. Bonne chance. Je perçois... Hein Quoi Une grande colère. Ouais, ça veut chier. On pique pas mes bières comme ça, moi. Bon. Je suis content que vous soyez de notre côté. Ouais, maintenant. On est des amis. On n'a jamais assez d'amis dans le Commonwealth. Écoutez, quand on s'est rencontrés, vous aviez tellement hâte de partir... Ouais, ...que j'ai cru qu'on ne vous reverrait plus jamais. Ouais, moi aussi. Et pourtant, vous nous avez sauvés. Alors, tenez. Ouais. Pour vous remercier d'avoir décidé de rester. Quoi, c'est tout OK. Allons construire Dans ce truc. Peut-être que vous accepterez de nous accompagner jusqu'à Sanctuary. On pourra avoir besoin de votre aide pour nous installer là-bas. Ouais, on va installer la télé. Oh, c'est formidable. Mais votre destin ne s'arrêtera pas. Là. Plus. oh, c'est dégueu. Je l'ai vu. Le trou. Ah ouais, le trou. Le tout le monde n'est pas capable de comprendre la vision. Je sens. Ouais, c'est vrai que tu peux prendre une bonne douche. Non, pas du tout. Putain, ça me donne la gerbe. Tu pu putain, c'est dégueulasse. Je suis fatigué. Si vous m'apportez des drogues plus tard, peut-être que la vision me donnera une idée plus claire de la chose. Non. Ouais. On en a déjà parlé, Mama Murphy. Ces saloperies finiront par vous oh, tuer. Ça oh là il, il faut bien mourir un jour. Ah, elle a raison. Là, elle a raison. Grâce à notre camarade, on va pouvoir reprendre la route. On va aller à l'endroit que Mama Murphy connaît. Sanctuary. Ce n'est pas très loin. L'endroit qu'elle connaît Vous voulez dire qu'elle l'a vu quand elle était complètement défoncée, oui. Et maintenant, vous voulez qu'on recommence à tourner en rond sans savoir où on va, juste parce que Mama Murphy l'a vu De toute, de toute de façon, ça cam, ne peut pas être cam. pire que. Pas la peine de s'énerver. On est tous dans le même bateau, pas vrai alors Marcy, vous avez une meilleure idée sur ce qu'il faudrait faire maintenant Et on flingue la vieille et on y va. Quelqu'un d'autre On va pas se la trimballer, elle ne rien. Pour Espérons juste que ce sera véritablement un sanctuaire pour nous. Ouais, ça va être bien. Surtout pour la vieille. Elle va bien se reposer là-bas. On va bien l'aider à se reposer.